Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto méca sur l'Africa Twin Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment effectuer euh, sur l'Africa Twin le réglage du jeu aux soupapes Le jeu aux soupapes qu'est-ce que c'est C'est un contrôle d'entretien courant que personnellement j'effectue tous les 6000 km et qui consiste, si nécessaire, à régler l'écartement entre le culbuteur et la queue de soupape. Alors pourquoi le jeu aux soupapes Pour chaque cylindre de votre moteur, vous avez trois soupapes, deux d'admission et une d'échappement, qui viennent assurer l'étanchéité de la chambre de combustion et permettre le passage de l'air pour les soupapes d'admission et l'évacuation des gaz d'échappement pour les soupapes d'échappement. Logique. L'ouverture de ces soupapes est assurée par un culbuteur, actionné par l'arbre à cam et qui vient, en pivotant, ouvrir la soupape. La fermeture elle est assurée par un double ressort qui vient la replaquer contre l'intérieur de la chambre de combustion. Le truc c'est que quand le moteur est à sa température optimale de fonctionnement, la soupape aussi est soumise à de très fortes chaleurs et se dilate dans le sens de la longueur. Si le culbuteur était en appui direct sur la queue de soupape en position fermée, celle-ci en chauffant ne pourrait que se dilater vers le bas, et on perdrait ainsi l'étanchéité de la chambre de combustion. Donc le principe est simple, le jeu aux soupapes, c'est un petit espacement que l'on va créer entre le culbuteur et la queue de soupape lorsque le moteur est à froid, afin que lorsque celui-ci chauffe et que la soupape se dilate, elle soit en contact direct avec le culbuteur et puisse jouer parfaitement son rôle de soupape. Donc le truc, c'est qu'avec le temps, les vibrations du moteur, etc., les réglages peuvent bouger, et c'est pour ça qu'il faut régulièrement effectuer un petit contrôle du jeu soupape et si nécessaire le reprendre pour qu'il soit correct par rapport aux spécifications constructeurs. Donc les valeurs constructeurs du jeu soupape, vous pouvez les retrouver dans un manuel tel que celui-ci, la revue mototechnique, que je conseille à tout propriétaire d'une moto qui souhaite bricoler dessus d'acheter. On en trouve pour quasiment tous les modèles de moto existants. Pour les modèles d'Africa Twin RD03, RD04, RD07 et RD07A, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Ici pour une RD07, c'est 0,15 mm aux soupapes d'admission et 0,20 mm aux soupapes d'échappement. Le tout avec plus ou moins 0,02 mm de delta. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le jeu aux soupapes est inférieur aux valeurs constructeurs, l'étanchéité de la chambre de combustion n'est plus assurée. Et s'il est supérieur à ses valeurs, lorsque la soupape est dilatée, il y aura toujours un jeu entre le culbuteur et la queue de soupape, qui produira lorsque le moteur est en fonctionnement un cliquettement très caractéristique. Je vous fais écouter ça tout de suite Pour régler ce problème, nous allons utiliser un petit outil qu'on appelle un jeu de cale et que vous pourrez trouver chez n'importe quel Neuroto pour 3 ou 4 euros. Et maintenant, il va nous falloir démonter un certain nombre d'éléments de la moto pour accéder au réglage des culbuteurs. On va attaquer le démontage avec la selle, le réservoir et les écopes latérales. Donc maintenant on va virer la boîte à air pour les 0.7 ou le collecteur d'admission pour les 0.3 et 0.4 et le radiateur de droite afin de pouvoir le bouger et avoir accès facilement à la trappe de visite des culbuteurs. A ce stade du démontage, on va venir mettre des petites boules de sopalin pour venir obstruer les carburateurs pour éviter qu'il y ait des merdes, de la poussière, des petites particules qui viennent rentrer dedans et risquent d'abîmer, d'encrasser, de boucher les carburateurs, le système d'alimentation et même le moteur. Alors là, j'ai oublié de filmer le démontage, mais vous avez trois vis à enlever, une ici, une ici et une derrière, à la clé de 8. Alors à ce stade là, il ne vous reste plus normalement qu'à ôter le sabot moteur pour avoir accès aux trappes du rotor d'alternateur pour ensuite, une fois dégagé un peu toutes les durites, avoir accès aux petites trappes de visite pour faire les jeux aux soupapes. Personnellement, et pour que ce soit plus visible à la vidéo, je vais dégager la rampe de carburateur et ôter les couvercles de cache-culbuteur. donc voilà comment ça se présente ici on a la trappe d'accès pour régler le jeu soupape à l'échappement et de l'autre côté la trappe pour les soupapes à l'admission ici ça s'enlève avec une clé ou de 8 et pour la soupape d'échappement avec une clé plate de 24 donc moi j'ai viré les carbus et on va enlever le couvre culasse mais c'est absolument pas nécessaire pour faire le jeu aux soupapes. alors ça demande un petit peu de glisser ses mains entre les carbus, les durites etc mais c'est étudié pour Là, j'enlève tout juste pour que ce soit plus visible et plus compréhensible à la vidéo. Donc, comme je l'ai déjà dit avant, le jeu soupape doit être fait moteur froid. C'est très important. La revue Mototechnique conseille 35 degrés maximum. Donc, pour tous ceux qui habitent dans des pays très chauds, euh, essayez de la mettre au frais dans un garage quelques heures avant l'opération. Et c'est pour cela que nous allons vérifier sa température avec un petit thermomètre de type rectal. C'est OK Donc Maintenant que vous avez ôté les trappes d'accès au culbuteur sur le cache culbuteur nous allons devoir faire tourner le vilebrequin afin d'amener les arbres à dans une position où ils ne sont pas en force sur les culbuteurs afin de pouvoir les faire jouer et travailler dessus Pour cela nous allons ouvrir l'accès au rotor d'alternateur avec une clé 6 pans ou clé Allen de 10 et l'accès à la trappe de visite avec une clé Allen de 6. Alors par cette petite fenêtre, nous pourrons apercevoir des marquages. Il y en a deux qui nous intéressent. FT et RT. Pas F tout seul ou pas R tout seul. FT pour F de front, l'avant, c'est le point mort haut euh, du cylindre avant. Et RT, R pour rire, arrière, donc c'est le point mort haut du cylindre arrière. Donc ici, nous avons un repère fixe il va falloir faire tourner le vilebrequin pour amener le marquage qui nous intéresse, en l'occurrence RT parce que je vais vous faire la démonstration sur le cylindre arrière, en face du repère fixe. Pour cela, je vais faire tourner le vilebrequin dans le sens antihoraire, inverse des aiguilles d'une montre, avec une clé de 17. Là, je viens de voir passer euh, un petit repère F, FT. Évidemment, j'ai dû virer la caméra euh, le temps de faire tourner pour avoir mon œil bien en face de la trappe de visite. Mais vous pouvez apercevoir ici le petit gravage RT et juste devant une ligne. Et c'est cette ligne que je suis venu fixer en face euh, du repère fixe. Maintenant que vous avez amené le vide-brequin euh, en position de point mort supérieur euh, pour le cylindre arrière, Sachant que c'est un moteur 4 temps, donc il fait deux tours de ville -brequin pour une explosion dans le cylindre Il faut vérifier que vous vous trouvez sur le bon tour Pour cela il suffit de saisir un culbuteur entre les doigts et d'essayer de le faire jouer Je ne sais pas si ça se voit à la caméra Ça s'entend, j'arrive à le faire jouer C'est très petit, mais si vous n'êtes pas sur le bon tour vous ne pourrez pas le bouger d'un dixième de millimètre Si c'est le cas, pas de problème Il suffit de refaire un tour à 360 sur le vilebrequin et de le ramener sur le repère RT et là cette fois-ci en saisissant le culbuteur vous sentirez le petit jeu donc maintenant c'est là qu'on va venir effectuer notre réglage la soupape d'échappement sur la RD07 c'est 0,2 mm donc je prends une cale de 0,20 et on vient la faire passer entre le culbuteur et la queue de soupape donc c'est un tout petit interstice hein, 0,2 mm qu'il faut venir chercher et voilà la cale doit passer serrée c'est à dire elle doit rencontrer une résistance mais pas être bloquée au point qu'il faille euh, tirer de toutes ses forces dessus si elle passe de manière lâche c'est que le jeu est trop grand si elle passe trop serrée c'est que le jeu est trop petit là ici j'ai un jeu parfait à 0,2 après, il faut avoir conscience que c'est aussi une question de feeling. Euh, toutes les personnes n'auront pas le même feeling à l'accroche, etc. C'est pour ça qu'il euh, est conseillé, lorsque vous effectuez votre jeu aux soupapes, de faire vous-même, en tout cas la même personne qui fait toutes les soupapes, des deux cylindres. Pour l'anecdote, sur un bateau, avec deux moteurs de 24 cylindres chacun par exemple, où il faut faire euh, un contrôle du jeu aux soupapes chaque semaine, on fait faire euh, toutes les soupapes de tous les cylindres par la même personne, afin que si son ressenti à lui fasse que euh, le jeu est légèrement plus grand, attention ça se joue à 0,0201 mm, mais si son ressenti à lui est un peu plus grand, au moins il est le même sur toutes les soupapes. Alors que faire si le jeu soupape n'est pas bon C'est-à-dire si vous avez l'impression que votre cale passe bien trop librement entre le culbuteur et la queue de soupape ou alors si tout simplement vous n'arrivez même pas à la passer tellement c'est serré et bien c'est assez simple même si la manip peut sembler la première fois assez compliquée, mais une fois habitué à la procédure avec six soupapes à faire à chaque fois vous ferez ça presque les yeux fermés donc il y a ici la vis de réglage du culbuteur avec une empreinte carrée et c'est cette vis qu'il va falloir faire tourner en la serrant ou la desserrant pour la faire monter ou descendre afin de régler l'écartement cette vis est bloquée par un écrou ici donc premièrement on va libérer la vis en dévissant l'écrou avec une clé de 10 hop voilà, juste un petit cran et après l'écrou tourne librement maintenant une empreinte carrée tout le monde euh, n'en a pas forcément euh, moi c'est pas le cas personnellement j'utilise une petite douille de 4,5 mm ça fait parfaitement l'affaire donc cette douille que je peux venir emmancher à la main voilà, là je peux faire tourner là en desserrant j'ouvre j'agrandis l'écart et là en serrant, hop, là je suis au contact donc on va desserrer là je vais reprendre à partir de zéro. donc là je vais glisser ma cale dans l'interstice où elle flotte très allègrement et je vais venir avec ma douille de 4-5 visser euh, la vis à empreinte carrée pendant que je fais ça je remue un peu ma cale pour sentir hop là ma cale est serrée là je l'enlève là j'ai du mal à la faire passer là. quand je trouve hop, elle passe c'est serré personnellement je trouve ça encore un poil lâche ouais c'est encore un peu lâche je viens la serrer un, un poil de plus. Vérifiez bien que l'écrou reste libre lui. Hop, là je suis beaucoup trop serré. Là. Je ne sais pas si ça se voit mais je force. Donc là, vous voyez, là je suis bloqué là. Donc hop. Je la desserre d'un poil. Là c'est un peu trop serré à mon goût. Ça passe, hein, Mais moi, je considère que ça passe vraiment fort. Ça. Voilà. Là, je suis vraiment pas mal. C'est-à-dire que. J'ai besoin de forcer un petit peu, mais ça reste léger. La cale passe, je la sens frotter, mais elle passe sans que j'ai l'impression que je vais rayer ou abîmer, quoi que ce soit. Ce ne sera pas le cas, hein, de toute façon, il n'y a, a rien à abîmer ici. Hop, voilà. Donc là, j'ai un jeu de 0,2 sur mon jeu soupape. Donc Maintenant, la difficulté, ça va être de venir revisser l'écrou afin de bloquer la vis sans faire tourner la vis parce que malheureusement l'écrou a tendance sur les derniers tours à emmener la vis avec lui quand on veut le serrer euh, complètement donc là euh, je le resserre à la main au contact je vérifie que ma cale circule toujours comme je le veux puis je vais venir poser ma clé de 10 sur l'écrou en prenant garde à ne pas faire bouger ma vis à empreinte carrée, Je viens mettre ma douille dans une clé. Et je vais venir hop, poser la clé comme ça. Là le but c'est que la clé à douille reste parfaitement immobile. Pendant qu'on va venir resserrer l'écrou. Voilà. Là je suis bien serré. Ça n'a rien de trop forcé. Tac. Et je viens vérifier que mon jeu est toujours bon. Là je suis bien je suis vraiment bien, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Et là on a fini pour cette soupape. Donc ensuite l'opération va être exactement la même pour les deux soupapes d'admission du cylindre arrière. Puis les trois soupapes du cylindre avant. En ayant bien pris soin évidemment de placer le repère du volant moteur sur euh, le marquage FT comme front. Et également vérifier que les cubuteurs avaient aussi leur petit jeu. Sinon, c'est comme tout à l'heure et il vous suffira de refaire 360 degrés au volant moteur et vous serez dans la bonne configuration pour faire votre jeu aux sur le cylindre avant. Je vous fais tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. Alors quand on vient remonter les bouchons, on ne force pas comme un bourrin au vissage. Contact, un petit coup et c'est fini. Et on vient mettre un peu d'huile sur les joints pour ne pas qu'ils sèchent et bien étanchéifier la fermeture. Hop, tac. Ce serait dommage de péter la culasse en y allant comme un gros cochon contact, un petit coup, c'est fini pareil pour l'autre côté hop de l'huile sur le joint on vient me poser ça on n'oublie pas la petite patte de fixation contact, un petit coup contact, un petit coup ça suffira largement, hein. ça ne vous lâchera pas et surtout à la fin on pense bien à remettre les bouchons du carter après avoir mis de l'huile sur les joints hop, et tout comme là-haut, on ne sert pas comme une brutasse Contact plus un petit coup, c'est parfait. Contact, hop, un petit coup. Après tout ceci, il vous reste encore à remonter la boîte à air ou le collecteur d'admission en faisant bien attention à ce que les pipes d'admission soient correctement emboîtées afin de ne pas créer un trou d'air euh, dans le système d'admission. Comme vous avez pu le constater, faire son jeu soupape n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Il faut juste être patient et minutieux. Ça peut faire un petit peu peur au début parce qu'on ouvre une petite partie du moteur mais en soi il n'y a pas de réelle difficulté. Prenez bien votre temps pour le faire, n'essayez pas d'aller trop vite. Il peut être un peu long de trouver le bon réglage, surtout vers la fin quand on vient serrer l'écrou euh, s'il entraîne avec lui la vis du culbuteur. Mais c'est normal si ça vous prend un peu de temps. Personnellement, sur le cylindre arrière, ça m'a pris à peu près 10 minutes par soupape. Coup de bol sur les cylindres avant, j'ai torché les trois soupapes en moins de 5 minutes. Et j'ai oublié de vous filmer la dernière d'ailleurs. Concernant le jeu en lui-même, n'hésitez pas à avoir confiance en votre feeling. Il est différent pour chacun d'entre nous. Mais euh, faites jouer la cale. Euh, essayez celle de la taille supérieure, celle de la taille inférieure. Si celle de la taille supérieure passe, c'est que le jeu est trop lâche. Celle de la taille inférieure euh, gratte aussi. Peut-être que le jeu est trop serré. Ensuite, dans l'ordre inverse du démontage, vous replacez le radiateur droit. Vous remontez le réservoir, les écopes latérales, le sabot, la selle. Et il n'y a plus qu'à rouler. Voilà les manchots, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous fera faire de substantielles économies en main d'œuvre chez votre garagiste. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt les manchots Et maintenant Pingouin. Flattez-moi. Mon seigneur est... Beau. Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ben, Je flatte.